les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir, aujourd'hui on fait la dégustation numéro 27 et aussi on va peut-être ouvrir là euh, ce que le facteur m'a apporté. Je veux remercier vraiment tout le monde et spécialement pour le LA Confidential, Thomas, Charlot, Antoine et Olivier. Merci aux boys qui m'ont envoyé 6 variétés, euh, 4A, euh, comme je vous ai dit les boys dans la dernière vidéo là, euh, du cannabis que vous m'avez envoyé je suis vraiment critique vraiment euh, vraiment pointieux sur votre cannabis mais c'est excellent votre cannabis là, vraiment vraiment très très très bon le L.A. Confidential j'adore ça déjà d'avance il euh, y a du L.A. Confidential la l'SQDC. Euh, sur le site internet c'est pas disponible ça a été vendu avec Aurora on a le L.A. Confidential ça coûte pas cher le 3.5 ça veut dire 3, euh, pas cher ça veut dire ça veut dire 26.90$, euh, en bas de 30$, et j'avais essayé ça au début de la légalisation, et puis euh, j'avais aimé ça, j'avais aimé ça. Ça c'est un petit peu plus haut de gamme, euh, comme je vous ai dit les boys, j'adore votre cannabis. Un petit peu de feuilles sucrées, des petites feuilles, un petit peu plus que, que peut-être d'autres variétés qui m'avaient envoyé. Euh, du trichome c'est super beau. J'ai été capable de garder euh, l'humidité. Vraiment beau. Ça ressemble à du grill, les boys, pour comparer un peu la, la qualité. Euh, J'ai graine ça, les boys, puis on va pouvoir... Et les girls, et puis on va pouvoir ouvrir ce que le facteur m'a apporté. Donc, avec le joint, là, qu'ils euh, m'ont envoyé, la quantité qu'ils m'ont envoyée, c'était à peu près un, au moins un point si c'est pas point 0.6. Et puis... Euh, je vais essayer de prendre un rouleau un et quart. On va essayer le Skunk Brand. Le papier est blanc. Puis, ça fait longtemps que je fume du papier euh, biologique. Euh, comment ils appelle ça? Euh, bio, chanvre. En tout cas, ça a un petit goût. Ça a un petit goût. Puis là, grâce à, à vos cadeaux, ben j'ai du papier blanc. Comme dans le bon vieux temps, quand je fumais... Euh, euh, mon M39 avec du zigzag. Puis euh, la prochaine fois là, que je vais aller me chercher du papier, euh, je vais me prendre des paquets de papier blanc. Ce ne sont pas des papiers là, organiques. Il y a des papiers qui sont euh, non blanchis. Puis quand c'est non blanchi, ça donne un petit goût. Euh... Je tenais. Depuis la légalisation, j'ai changé de papier. Ça faisait 20 ans que je fumais toujours avec du zigzag ou bien du. Euh... J'avais des OCB aussi. Et puis. Euh... Rizla. Ce hein? qui est beau dépendant. Rizla, OCB. Et puis zigzag. 80% des fois, le 8 fois sur 10, euh, je prenais du zigzag blanc. Pour ça, j'ai eu une passe de Rizla euh, gris. Le Rizla, le, le carton était gris. Un et quart. Donc, euh, j'ai une bonne quantité de cannabis là-dedans. Je ne l'ai pas fumé, mais je sais que je vais l'aimer beaucoup, les gars. Je me rappelle plus par cœur les deux variétés que, que j'ai essayées. Euh... Mais ça, je sais que je vais l'aimer beaucoup. Bon, par quelques cadeaux qu'on va commencer. On va commencer par. Euh... On commence par la grosse, grosse, grosse boîte. On va commencer avec ça ici. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans euh, dans les cadeaux, il y, y en a 3 sur 4 que je sais c'est quoi. Merci à Charlot, Antoine, Thomas et Olivier pour du LA Confidential. De qualité, vraiment très beau le cannabis. Il sent très bon. Euh, il sent tellement bon, mais c'est pas gazi. Puis quand on regarde un peu les informations, c'est sûrement ça l'odeur de skunk. Euh, L'odeur de skunk que, que j'aime. Mais j'aime mieux Gazi. Mais Skunk euh, c'est très très bon. Ils disent euh, odeur de, de pinène, mais euh, avec skunk. Ouais, il y a un peu de, de pinem avec le skunk. C'est sûrement du cannabis qui a été fait pousser par des professionnels et qui n'a pas été euh, irradié et puis qui a plus de goût. J'essaie de savoir c'était quoi. Avec quel croisement qu'on peut faire le Lake of Et puis euh, il y a deux sites que je regarde beaucoup, euh, dont les fli. Et puis, je pas été capable de le trouver. Euh, je pense pas là, que le LA Confidential, ça soit une euh, land race, hein? une pure, euh, un pur cannabis sans avoir été croisé. Très connu, euh, le LA Confidential. C'est vraiment euh, très populaire. Excellent goût. Excellent goût, beaucoup meilleur que le produit d'Aurora, mais je vous recommande aussi le produit d'Aurora, euh, quand je vais être capable de me, me le procurer, le LA Confidential d'Aurora, je vais le faire. Euh, J'aime mieux celui-là que le couche couche je sais que j'avais fait... Euh, le coucheur couche couche avec vous autres, les, les quatre gars. Euh, vous m'avez envoyé aussi euh, le Purple A's Purple A's Et puis le LA Confidential. C'est vraiment mon meilleur des trois. On va commencer avec la grosse boîte. Je vais tasser mon décor un peu. Là. Merci de m'encourager, les boys. Donnez-moi un pouce. Allez m'acheter un T-shirt Weedman. Devenez mon Patreon. Euh, oui, d'indicoman aussi là, sur Instagram. Ok, comment on va ouvrir ça? Ça, c'est le cadeau que je sais pas c'est lequel. Puis les autres, faut pas que je me trompe. C'est du cannabis. Dans un contenant de la SCC. Et puis euh, c'est léger. Hey boy. Ok. Mon adresse toute. Merci à okay. celui qui m'a envoyé ça. J'espère que c'est identifié à l'intérieur. Hey, les boys mon paquet a été fouillé a été fouillé par Post Canada. Nous nous excusons pour le retard dans la livraison de l'article. Il a été ouvert pour être inspecté en vertu de l'alinéa 41, 1c de la loi sur la Société canadienne des postes. Nous avons pris cette mesure parce que nous avions des raisons de croire qu'il contenait des objets inadmissibles. Après l'avoir examiné, nous avons conclu que le contenu de ce paquet était transmissible par la poste. Il a donc été, il a donc été recacheté pour, être, pour vous être envoyé. Nous apprécions votre compréhension et nous regrettons les inconvénients que cette situation risque d'avoir causé. Wow! Wow! Wow! Wow! Qu'est-ce que vous m'avez envoyé qui a été inspecté? Waouh! Oh, il y a des trombones pis toutes. Je sais pas qu ce qui se passe là. Là, je sais pas ce qui se passe à l'une! Ton paquet est ouvert par le Canada! Ah bah, ben, ils ont ouvert ça le gros là, ils ont ouvert le paquet là. Man! Bro! Bro! Bro! Bro! Bro man! Il y a une lettre toute! J'ai un contenant comme ça! Okay, j'ai un message les gars. Plein de trombones. Je sais pas que c'est arrivé les trombones. Il y a des pleins de trombones. Plein, plein de trombones. Ok, écoutez. On, on, on, on est en vidéo les gars. Euh... C'est arrivé mon chum. Je viens de comprendre là. Euh... Ça, ça fait longtemps que tu m'as envoyé ça. hein? Bonne 200e vidéo, mon winman. J'étais là à ta première, à ta centième, et là, ta 200e Lâche pas de nous faire sourire en nous informant sur le cannabis du monde entier. Peace, Yannick. Hey, merci, Yannick. Euh, Je pense que ça, c'est le Rockstar Kush de Spinach. Ah, oh, il est neuf. Ah, oh, il est neuf. Puis ils ont cassé la chose du Post-Canada. Ils ont cassé ça. Puis ils l'ont pas ouvert ici. Ils ont bien vu que c'est un vrai. Waouh. Waouh. Post-Canada, ils l'ont cassé pour vrai, les gars. Puis euh, ça, ça a passé. Ça, ça a passé. Ouh, ça l'air fou ton affaire. Ouh. Mike Tyson, une petite affaire Mike Tyson, si. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Ah oh, oui! Ah oh, c'est ça que j'aimerais avoir comme sensation à chaque fois que je joue du cannabis de la SQDC, man. C'est écrit ici, là, 4A. Qualité 4A, écoute, c'est. Tu rouvres le, le contenant, tu le tu sais tout de suite, là, tu sais, euh, euh, le Gazi, tu veux Gazi, Mike Tyson? Wow! Wow! Wow! Wow! Hey les gars, euh, on est-tu en choc? On est-tu en choc? Euh, ça, ça nous a sauvé, hein? Ça, ça nous a sauvé parce que sinon, d'après moi, il n'y a rien qui passait, là. Une chance que ça, c'était là, mon homme. Parce que d'après moi, là, on, ça n'aurait pas passé, là. Wow, wow, on nous watch, wow, Je vais faire attention les boys, tabarnak, je suis sur la blacklist, on a des raisons de croire. Il m'a donné aussi des, euh, des informations là, sur euh, le Mike Tyson. Alright! Euh, ça, c'est un cadeau qu'on avait parlé. Puis, euh, je vais regarder ça, ce message-là. Toutes des souvenirs. Merci, Yannick. Merci, merci. Euh, hey, écoute, tu me l'envoies envoyé. Euh, je ne te la recevais pas. Tu posais des questions. Là, on a la réponse. On a vraiment la réponse. Donc, les gars... Euh, ça, ça a sauvé le paquet au complet. Alright? Euh... Ça va être top à ce temps de m'envoyer des échantillons, les boys. ça, bah ben ouais. Alright, alright. On roule ça, les boys. On roule ça. Puis ça, je sais c'est quoi. Je pense que je sais c'est quoi. Je pense que oui. Je pense que oui. Merci beaucoup Yannick, merci beaucoup. On va faire des vidéos là-dessus, hein, sur le Rockstar couche de Spinach. Et puis, euh, une, du fucking weed euh, Mike Tyson qui va topper, c'est sûr, dans mon top 5 à vie. Ah oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, ouais, oh ouais. Ok, on, va, on a un couteau, fait qu'on va l'utiliser. Et que ça doit coûter cher, ça, du Mike Tyson. Oh, que ça doit coûter cher, man. OK! Eh hey boy! That's it! Mets-tu un petit message? Qu'est-ce que c'est ça? All right! All right! Merci, merci! On va ouvrir ça! Si c'est pas le message... Je... Hey, c'est où? C'est bien du stock ça, mon chum? Hey, merci beaucoup! ils m'ont envoyé plein de contenants. Euh, des contenants euh, bizarres c'est quoi ça des sprays c'est quoi préroulé préroulé ces gens ces gens qui m'ont envoyé des produits avec CBD euh, joint préroulé avec CBD ici m'a envoyé euh, du pur Sun CBD ça il, il se procure ça lui en Ontario on peut voir là, l'étiquette jaune, hey, le paquet est neuf. C'est pas un échantillon, ça, là, là. c'est un paquet neuf. Euh, Jean qui m'envoie là. Qui, qui, là, euh, qui beaucoup, beaucoup de variétés avec CBD, euh, des fois avec un petit peu de THC. Mais il y a toujours du CBD dans les produits que Jean m'envoie. Bon, est-ce qu'il y a du CBD là-dedans? Merci pour le briquet. Euh, Fire and Flower. Euh, c'est un fournisseur, un distributeur. Là, euh, qui a pignon sur rue, là, en Ontario. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, c'est quoi ici? Ah, de la... de la, de la corde de chambre. Euh... Ouais, il que j'utilise ça, hein? J'ai pas de bande, tout ça. Euh... Merci, merci, merci. Et ça, ici, c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce y a du trois joints préroulés là-dedans? My God, bro! Hey, merci beaucoup, Jean. Une boîte au complet avec trois joints préroulés. Euh, Ace Valley. Ace Valley. A-C-E. -E, Valley. Une compagnie qu'on connaît pas. Ça ici, Pure Sun Farm. Pure Sun Farm. Je connais pas ça non plus. Euh, ici, il y a un autre petit paquet. OK, avec des échantillons. Merci, merci. Hey, vraiment, vous me gâtez. Le facteur qui va peut-être moins passer, là, hein? Ah, ben ouais, T'as enveloppé ça, mon homme. Mais ça sentait pas. Pas d'odeur. Alright, Jean. Regardez ça, tout le monde. <rire> Je commence avec celui qui est vide. Puis, il était vraiment fermé, Maurice Couche, on se rappelle que quand j'ai fait la vidéo avec euh, Maurice, euh, vidéo rencontre avec toute l'histoire qui est arrivée avec Maurice, euh, c'est devenu un icône euh, Maurice. Et puis euh, Jean, il aimait beaucoup ça, on parlait de lui, euh, on faisait beaucoup beaucoup de jokes là, dans les lives, euh, quand je faisais des vidéos live, le monde dans le chat, là, on, on se comptait plein de jokes, ça me faisait rire, puis euh, tout le monde riait en même temps. Donc, Jean qui m'envoient des échantillons de CBD, euh, des, des échantillons comme ça. Et puis, le premier échantillon que je peigne, c'est Maurice Couch. C'est vraiment une blague. Et puis, euh, le, le, le produit est vide. Là, puis, point d'interrogation pour le taux de THC, point d'interrogation pour le taux de CBD. Merci à Thomas, Charlot, Olivier, et Antoine, pour la qualité de cannabis que m'a envoyé les gars. Le LA Confidential, c'est le meilleur des trois jusqu'à date. Le couche-couche qui était gazé, mais je l'aimais. C'est pareil comme DNA génétique, leur couche-couche. Un petit coup que j'aime pas. C'est comme ça. Mais la qualité était là. Après ça, on avait dit quoi Purple Ace. Mais le LA Confidential à date, c'est le meilleur des trois. Donc, des produits sûrement que tu as pris à, en Ontario, Jean. Le Skunk Aze. 5.5 euh, THC. 10 de CBD. Donc, on va essayer ça. Produit CBD. Canatonic, Il euh, n'y a pas de THC. 0.6. Même pas un. Puis, il y a 13 de CBD. En hein, 12, ça fait du bien à l'esprit, à la tête, le CBD. Hein? J'aime beaucoup le CBD, mais... Euh, je ne m'en procure pas, là, hein? ça coûte des sous. Euh, par, par contre, je me suis précuré, euh, j'ai ici présentement, euh, Étoile polaire CBD. Le meilleur cannabis au goût de Winman de toute la SQDC. Mais euh, là, c'est sûr que là, il y a la Wired Break là, qui était vraiment très bon. Euh, Peut-être que ce n'est pas mon préféré, là, le étoile polaire CBD. Mais euh, excellent goût, fruité, même pas gazé. Vraiment fruité euh, fruité sucré là. Parce que je ne suis pas capable de mettre euh, le doigt sur le fruit exactement de Étoile Polaire CBD. Mais vraiment le excellent goût étoile polaire CBD. Cali au oh, California Orange. 7.7 THC. 9 CBD. Et puis euh, ici, ça s'appelle. THC-CBD-Indica, euh, ben ça ce serait peut-être la première question que je te poserais, THC-CBD-Indica, c'est quelle marque qui fait ça, c'est un drôle de nom, il y a 6% de THC, 12.5% de CBD, euh, THC-CBD-Indica, je trouve ça bizarre comme nom celui-là, écoute, merci vraiment vraiment là, à Jean euh, qui m'a envoyé là, plein d'échantillons, euh, des joints pré-roulés. Euh, merci beaucoup, man. Ça va me donner beaucoup de contenu. Ça va vraiment m'aider pour faire des vidéos. Des joints pré-roulés. Un, un lighter. Puis la corde de chambre, là, faut falloir que je trouve une utilité à ça. Là. Euh, à moins que j'allume mes joints avec ça. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. All right. Je mets ça de côté, ça genre, je vais mettre ça de côté. C'est Noël ici, c'est Noël. Hey, Rockstar Cush. Post Canada yo, yo, yo, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. All right, Alright Alright Plus le Mike Tyson Alright On oh, voit celui là ici Non Celui là ici Ouais celui là ici en premier Et puis euh, oubliez pas Winman, c'est ENTERTAINMENT ok euh, Quand je vais arriver à un des deux cadeaux, je pense que c'est celui là ok Entertainment, les boys. All right? La personne qui m'a donné le cadeau a même été avisée. Euh, puis a été d'accord avec ça. 23 minutes. J'espère qu'il ne va pas scraper la vidéo. J'espère que ça va bien aller. Parce que si la vidéo est coupe après celle-là, c'est parce que ça n'a pas bien été à celle-là. Puis on va se reprendre. All right, là, j'te, j'te un peu... là, tu sais plus ce qu'on s'en va, hein? Je rouvre deux cadeaux. Pas compliqué. Je vais rouvrir deux cadeaux. Puis euh, on a du fun site, le là, gros. Là. On a du fun site, là. Plein contrôle. Plein contrôle. Hey, s'il y en a un qui a sauté cette partie-là du vidéo, puis qui arrive à l'autre bord, peut-être qu'il va dire Hey man, t'es pas correct, man. Alright. Winman c'est quoi? Winman c'est l'original. Winman c'est la référence. Winman c'est le divertissement après c'est l'information. Alright? On fait ça pour le fun. Ok, on sort le couteau. Ça, c'est un autre produit à l'agent. Ouais, ça a un goût. Euh euh, Pinem, sapin peint, avec euh, un goût que j'aime, que je ne pas capable de décrire, mais avec les descriptions, là, on réalise que c'est le fameux skunk. All right. Merci à mes Patreons qui m'encouragent à chaque mois avec un petit montant. Merci les boys, merci. Alright, j'ai un cadeau ici. Une boîte. Et puis ça, ça vient de Benoît. Merci à toi Benoît, je ne sais pas que ça a de l'air. Mais vous savez les boys, que j'utilise souvent ma loupe. Hein, pour euh... Ma loupe est où? Ici? Vous voyez, j'ai une loupe. Pour voir un peu là, les instructions. c'est l'enveloppe. enveloppe <rire> des lunettes wow. des lunettes avec l'air <rire> et puis il y, y a de la force et hey boy ok on va faire euh, on va pratiquer ça Prendre mon affaire de spray set là, que j'ai pas encore. Ah, ça fonctionne au bout. Waouh! Bro, incroyable! Incroyable! Merci, mon Benoît. Tabarouette, man! Tu me vois-tu de même? faut que ça fasse une photo euh, pour le, le, le YouTube. J'espère ça va fonctionner. Alright. Comment je sais même où je accroché Piton? Super, man! J'ai toute la classe, man! Ça m'agrandit, je suis honestie, je pense. <rire> J'espère que ça a apparu dans... dans... J'espère que ça apparaît dans... Quand on ça, la, la photo, là. Ah ouais. <rire> Alright. Merci beaucoup, Benoît. Euh, incroyable, incroyable. Ça, il y a un petit quelque chose ici, c'est quoi? Pour nettoyer, peut-être? OK, c'est une lumière d'elle. Il euh, faut que je le branche pour recharger la batterie. waouh waouh Alright, alright. Ah ben ouais, t'as-tu ça le gros des lunettes aussi? Wow! Mais merci à Benoît, merci à tout le monde! Merci à tout le monde, tout le monde, tout le monde qui m'a qui me donne des cadeaux. Ça m'encourage, en maudit, hein? Je peux pas te le cacher. Nice! Ah oui, j'ai de la misère à voir. Euh, je vieillis, je vieillis. Alright. C'est incroyable. Il y a de la trombone ici, mon homme. Je peux commencer à troquer ma trombone contre un crayon. Puis tu sais, le gars qui a commencé avec une trombone, s'est retrouvé avec une petite maison. Là, en Saskatchewan. Bon! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tabarnak, me c'est quoi qu'il y a là-dedans, man? Je mon joint. Vraiment, merci à Jean. Merci à euh, Benoît... Merci à Yannick, euh, c'est trois gars qui me suivent beaucoup, qui m'encouragent beaucoup, euh, vraiment, vraiment, merci beaucoup les boys. Et puis ça, c'est un cadeau de qui? Je ne sais pas quest ce qu'il attend. mais je sais c'est qui qui m'a envoyé ça, c'est Dominique. Euh, vous connaissez Dominique, euh, Dominique qui m'a envoyé ça ici, Dominique m'a envoyé plein d'affaires. Euh, C'est lui qui m'a envoyé le, le microscope là, pour voir les tricônes. Merci, Dom. Merci, Dom. Et puis, euh, j'espère que ça va bien aller. All right. On y va. On ouvre ça. C'est quelle soirée, man. Je suis vraiment content. C'est euh, vraiment euh, exceptionnel, man. C'est vraiment exceptionnel! Shift. Oh! Oh! Oh! Oh! Houseplant Indica, man! Méchant cadeau! Hein? Méchant cadeau! Genre le cadeau empoisonné! Hein? Ah, merci Dom! Merci Dom! Euh, houseplant Indica! Si, euh, si tu vas avoir du fun, ben va voir ma vidéo que j'ai faite sur le houseplant. Une des cinq vidéos les plus populaires de Winman. Donc fais euh, Houseplant Winman dans la recherche puis tu vas le trouver. Je suis curieux, euh, curieux de voir ça. Euh, houseplant, ça a de canopy. Ça part mal. Et puis avec la vidéo que j'ai faite sur le haut house Houseplant. Je pense qu'il n'y a pas de chance de s'en sortir, cette variété-là. Euh, on va leur donner une chance. Et On va leur faire une vidéo, euh, sur pas sur mesure, une vidéo euh, adéquate, comme toutes les autres variétés de cannabis. Euh, elle va partir à zéro, elle partira pas à moins 20. Dom, merci. Merci, Dom. Houseplant. Oh il y en a, il y en a sur le site de la oh, euh, oh, Oui. Dans les 41 produits, là, je vais aller voir pour toi. Euh, parce que ça l'essayant en même temps que moi. Hein? En regardant la vidéo à Weedman, on fume du Houseplant ensemble. Colin! Ouais, fun fumes tout à l'heure. Hein? Euh, il y a le Houseplant... Houseplant hybride Houseplant sativa puis man Le Houseplant Indica, il est pas là, je pense On va l'écrire en haut T'es-tu sérieux? Le Houseplant Indica serait Pas disponible? Non, tu me gasses Oh! Il est pas disponible! OK. Il doit être bon. Il doit être de qualité. 43,90$. Hein? Baisse de 20 sous. Baisse de quoi? 20 sous? 30 sous? Allez, reste avec moi. Je vais juste voir une baisse de combien. Je vais aller voir dans l'autre. Je l'avais-tu écrit? Euh... Faut que je voie ça. Faut que je voie ça. En tout cas... Je sais que c'est une baisse vraiment minime, vraiment minime comme baisse de prix. Ok, merci à Dominique, merci vraiment Dom, j'ai hâte d'essayer ça, j'ai hâte de faire la vidéo. Jean, c'est incroyable, toutes les variétés que tu m'as donné. Yannick, wow, what a j'ai chaud, j'ai chaud. Et euh, Benoît, merci pour les lunettes, super bonne idée, je vais les utiliser et puis euh, ça me donne du style. Donne un pouce à la vidéo et puis euh, abonne-toi, active la cloche comme ça tu vas être averti pour les prochaines vidéos à venir. Merci, ciao!